Je crois que l'entreprise est un territoire collectif, j'allais dire. On peut, on peut informer, on peut conseiller en entreprise et, et la prévention, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'exercice physique, du stress, euh, permet, j'allais dire, d'informer les, les salariés de, euh, et de leur donner euh, tout ce qu'on peut faire pour, pour qu'ils connaissent mieux leur santé. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entreprise n'a pas vocation à traiter les maladies, traiter le soin, mais l'information, l'orientation vers des réseaux de soins, tout ceci est du domaine effectivement de l'entreprise et des assureurs santé. Oui. Je crois que les, les assureurs sont en pleine transformation de leur métier euh, et donc ils vont devoir évoluer vers euh, non seulement du service, euh, des nouveaux réseaux de soins, des une relation avec l'adhérent final, le client ou l'usager plus proche, et donc apporter de la valeur ajoutée réelle. Et donc il y aura des nouveaux métiers chez les assureurs, et de nouveaux aussi partenaires, industriels ou prestataires. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les objets connectés en santé vont aider, j'allais dire, la population sur la prévention, mais aussi à suivre l'évolution des pathologies chroniques. Et les assureurs santé ont un rôle à jouer. On est au début d'un cycle d'innovation qui n'est pas du tout propre à la santé, ce que les anglo-saxons appellent les NBIC, hein, nanotechnologie, biotechnologie, information, sciences cognitives. Mais ce qu'on voit, c'est que les applications sont particulièrement fortes dans le domaine de la santé. Alors on voit ça avec la génétique, avec la biologie moléculaire, avec la modélisation, avec la robotique, avec tout un tas de domaines qui sont en pleine explosion et qui couvrent d'ailleurs à la fois les soins, mais aussi la prévention, hein. on pense au, au génome en particulier. On est sur quelque chose qui est très intéressant et sur une transition au fond des organisations, transformation rendue obligatoire par ces innovations, qui va durer euh, longtemps, qui sera profonde, donc elle semblera rapide, mais qui va durer, à mon avis, entre 10 et 15 ans. Alors, je suis très favorable au, au réseau de soins euh, pour une raison qui est une raison euh, fondamentale. C'est le fait que les complémentaires santé vont prendre un rôle de plus en plus important ces prochaines euh, années. On voit bien que l'assurance maladie ne peut pas tout prendre en charge. On voit bien qu'on a une augmentation des dépenses de santé. On, on a toute une partie des dépenses de soins qui, fatalement, va échapper à ce qu'on appelle l'assurance maladie. C'est ça qui justifie le rôle des complémentaires santé. Mais si on donne, si on octroie un rôle plus important aux complémentaires santé, c'est-à-dire... Si euh, ce qui s'est passé dans le domaine de l'optique ou de la dentisterie, on le retrouve dans d'autres secteurs, ce qui à mon avis sera forcément le, le cas d'une façon ou d'une autre, bah, il faut aussi donner aux complémentaires santé la capacité de réguler la dépense. Et les réseaux de soins, c'est une façon pour les complémentaires santé de réguler la dépense. C'est ce qu'on voit dans l'optique. Sans faire de jeu de mots, ça fait grincer les dents. Mais euh, ce qu'on voit dans l'optique aujourd'hui, on le verra dans la dentisterie demain. Et après-demain, on peut parfaitement imaginer que des médecins généralistes ou des hôpitaux, nous, des partenariats privilégiés avec des institutions de prévoyance, avec des assureurs, avec des mutuelles, euh, peu importe, l'alternative, à mon sens, hein, ça n'est pas réseau de soins ou pas réseau de soins. C'est réseau de soins et pérennité du système ou absence de réseau de soins et risque de, de faillite du système. Je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses.